Ça a l'air déjà perdu. On vient de partir, Kim. Oui, je dirais là-bas. Parce il y a une flèche en plus. Tu t'en ça, ça commence. Ah I just need même c'est pas pratique. Hein. <rires> Temps. Il est pour nous. Oh Regardez-moi ça. On voit le pont. Coucou Kim. Non, non, pas, non pas coucou. Pas. Les amis, Je vous annonce Faire un vlog pendant une randonnée. C'est très sportif. Parce que du coup, soit je prends les plans en arrière, du coup je cours pour les rejoindre, soit je cours pour prendre de l'avance. Ça va mieux. Allez Kim Tu peux le faire, tu peux le faire. tout le monde qui brûle déjà sur Le sommet des arbres. Salut mmh, toi je vais tenter de les rejoindre. Je sais pas ce que ça filme. Ils ont de la forme. Allez, Kim, courage En flagrant délit de mortitude. Le mortitude mort de la longitude. C'est parti, c'est parti. Vous voyez les coachs à l'armée ou dans les dramas On n'a pas le temps Ils sont hyper beaux les oiseaux. Mais forcément, quand je veux les prendre en vidéo, on n'entend rien. Parlez, parlez, soyez pas timides. Non, je parle aux oiseaux. Ouais, déjà pas à parle, parle, c'est sois pas timide. Tiens, tu veux une place assise au premier rang Oui, je t'ai dit. La place assise au premier rang. Ça m'a jamais fait ça. Bon, les amis, comme vous avez pu le deviner, du coup, aujourd'hui, je vous filme... Euh... C'est quoi le mot <rire> Aujourd'hui je vous film une randonnée. Euh, je ne sais pas pour combien de temps on part, mais en tout cas on a décidé de partir vers 11h, manger en route. On s'est acheté 2-3 petites choses euh, au Convenience Store. Et ensuite, bah, euh, ouais, visiter tranquillement, profiter un peu, <rire> se poser. <rire> Il y a quelqu'un qui me regarde parler. Il va se demander <rire> ce que je foutais. <rire> Bref voilà, donc du coup ça va être une journée à l'extérieur, ça fait vachement du bien. Donc profitez à fond, je sais que vous pouvez pas trop sortir en France, donc euh, voyagez avec moi. Voilà, je m'arrête de boire deux secondes, et sont parties. <rire> Les toilettes. On est dans le parcours de sport. Regardez. Genre, monter à la corde. <rire> Moi, je pense que c'est plutôt l'inverse. C'est pas plutôt l'inverse. Tu montes de l'autre côté et tu descends la corde Non. Il y a les deux. Allez, les meufs, je vous regarde. Attends, enfin, là, je vous vois plus. Bah redescends avec les cordes là, sinon... Oh putain, super, super, super, ça donne... Fail <rire> La poutre Ça bouge <rire> Mais qu'est-ce qu'elle nous fait, Gemina <rire> en, en photo, ça rend tellement moins bien. Regardez ça, mais imaginez-vous ça, genre 5 fois plus beau. Voilà. Elles sont encore parties sans moi. Salomon Les copains, attendez-moi <rire> Vidéoception Regardez comment elle est bizarre, elle parle toute seule, elle rigole toute seule. Qu'est-ce qu'elle est en train de chuchoter J'ai assez du raccourci encore. Un, hein deux, là j'ai la vie. Qu'est-ce que tu dis bon, Allez salut. Si vous voulez voir le behind the scene, je suis posée comme ça pour prendre les photos et les vidéos. Oh mon dieu. tout un Observatory. Si vous avez soif en plein milieu de votre randonnée. Oh mon dieu. Mais c'est tellement beau. amis, c'est un truc de fou mais je suis trop heureuse d'être ici. Non mais quand je réalise la chance que j'ai... Te moque pas toi Je suis en pleine séquence émotion Non, non, Oh, ça se donne joli. Tu veux que j'aille faire le charbonbon Vas-y, qu'il faut ça Je suis que ça fasse un aussi joli plan <rire> <rire> tu m'imagines <rire> qu'on ne <Quatre> m'achète <rire> pas <pattes> comme ça! C'est parti! On va manger! Bon, c'est pas très écologique, mais des petits œufs durs. Tout le monde, ce que je mange, Kimbap. Et là, vous allez crier en voyant l'emballage. Une pomme. Petite Ajuma est en train de peler ses œufs. Je suis un boulet. Mon œuf s'est pété, j'ai trois pieds dessus. C'que <rire> ca mon spot de dessin ça fait mal, ça fait mal. on va essayer ah, bien. Bah pour les pieds plats ça fait genre trop mal. Ah il y a certains cailloux qui sont hyper.. Euh... Ah En fait au début ça allait mais là ça va plus du tout. Voilà un Je sais, il faut que je fasse du service un peu. Fan service <rire> <rire> Nous sommes choqués. Regardez ces toilettes de luxe. La vue, c'est quand tu fais Quand tu, oui. enfin, tu fais caca, mais c'est un caca de luxe. Mais en vrai, la vue, elle est trop belle. Quand <musique> Nous avons rangé nos jambes. Nous occupons ça pour aujourd'hui. <rire> Qu'est-ce qu'elle nous fait Il faut vraiment bouger les hanches pour que ça travaille les abdos des côtés. Ne pleure pas. Et c'est de peur nous a perdu dans la montagne. Bon on sait que c'est par là, mais là c'est le vide. Il n'y a pas de chemin Bah, tu sais quoi, au pire, on est près quand même de la ville. On n'est pas perdu quoi. On va trouver au bout d'un moment. Je vais arrêter de filmer parce que genre en descente, ça glisse. <rire> non mais c'est vraiment l'aventure. Tu vois quand je te dis, il aurait fallu avoir des, des cams, des GoPro. Tu m'aurais eu euh, dans ma chute plombide. Oui, parce que Miss Kim est tombée. En fait, on pas pris le chemin le plus facile. Comment vous dire que depuis tout à l'heure, on glisse. C'est vraiment le début d'un film d'horreur, comme on disait. Allez, on y est presque. Ça fait vraiment film d'horreur. Genre là, je suis en train de filmer. D'ailleurs, vous allez voir que c'est un tueur en série. Non, arrête, j'ai trop peur non mais regardez, c'est même pas un chemin, on est en train de dégling... dég... dégringoler de la montagne. Non mais.. Enfin les les, les, ouais, les graviers là. On vient de retrouver un vrai chemin civilisé. <rire> Celui-là il était pas trop civilisé. Oh. C'est horrible. Quand je vous dis qu'on est dans un truc de film d'horreur, c'est qu'on n'était est... oh, même pas sur un chemin en fait. <mérite> Retour à la civilisation et là, est et Il est parti à 5h, il est venu me sortir à 5h, je m'en fous. Eh, tu dis Ouais, ouais, ouais. <rires> Wow J'adore les couleurs C'est trop c'est bon. C'est c'est bon. C'est On se ça C'est courant la semaine pour bon, ouais. activités. Ouais. Carrément. <rire> Ciao Bye. <laughs> See me when you talk, I don't know what to say.